Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, J'ai le plaisir, au nom de la direction de l'ICAM, de vous accueillir ce soir pour euh, la conférence du professeur autor Paul. Nous avons le grand plaisir euh, euh, que vous soyez avec nous ce soir. Il comprend très bien le français. D'ailleurs, il va le parler. Ça va être plus facile pour se comprendre. Hambourg est une université avec laquelle nous sommes en partenariat. J'ai compté les années. Ça fait 28 ans. 28 ans que nous avons un partenariat entre l'université technique de Hambourg et puis ici l'ICAM à Toulouse, à Lille, à Nantes à Paris maintenant aussi et euh, depuis ce temps là euh, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont passés par euh, l'université de Hambourg et assez régulièrement lorsqu'ils revenaient ils nous disaient à Hambourg ils ont des cours très intéressants sur l'environnement ils ont des cours très intéressants sur euh, le développement durable. Alors bon forcément au bout d'un moment ça met la puce à l'oreille et puis euh, nous sommes allés euh, voir sur place ce qu'il en était réellement et donc euh, on s'est rencontrés et on a pu constater effectivement euh, de facto qu'il y a des choses intéressantes qui se font euh, chez vous et vous avez bien accepté de venir nous montrer ce que vous faites à Hambourg en, dans le domaine du développement durable euh, et de l'environnement ce qui nous a donné l'occasion de développer une coopération d'enseignement qui démarre ce soir avec la présence là des I4 euh, pour développer une, une, une réflexion de vision globale du rapport de l'homme avec la planète c'est important pour une formation d'ingénieur que vous ne soyez pas uniquement des inventeurs de solutions dans votre domaine mais que vous puissiez prendre les problèmes d'une manière beaucoup plus large aussi, et d'une largeur qui peut vous dépasser. Parce que quand il va s'agir de parler de teneur du sol en nutriments, je ne suis pas sûr que vous ayez eu beaucoup de cours à l'ICAM sur le sujet. Par contre, de pouvoir travailler avec d'autres sur des, sur des questions globales et d'apporter votre pierre pour que vous puissiez apporter des solutions concrètes et locales, c'est ça l'échelle qu'il faut pouvoir construire et ne pas avoir peur de regarder les choses de manière beaucoup plus large que simplement votre propre vision d'ingénieur, homme et femme de la technique qui se respecte dans son domaine. Donc nous allons en profiter pour inviter plus large que simplement les étudiants. Et donc à vous qui venez des environs, nous avons invité nos voisins, nous avons invité nos réseaux des gens qui sont impliqués dans les questions environnementales ici sur de Toulouse et autour. Bienvenue à chacun d'entre vous. Euh, vous verrez, euh, euh, c'est passionnant. J'ai pu prendre du temps pour traduire euh, les blanches. Alors, s'il y a quelques termes sur lesquels vous dites « oh », ça ne me dit rien. Veuillez euh, avoir de la miséricorde sur le traducteur que je suis. Je pense avoir été assez fidèle à la pensée initiale, Ralph. Euh, donc, euh, soyez les bienvenus. Ralph, merci, la parole est à toi. Nicolas, merci bien pour, euh, euh, pour euh, la possibilité de présenter les idées. C'est la première fois en France et les idées que je pré euh, présente, présente ici sont nouveaux euh, aussi à l'Allemagne et euh, ça c'est quelque chose euh, pour développer. Bon, euh, l'idée, c'est de euh, développer des groupements euh, d'entrepreneurs ruraux. Normalement, euh, tout le monde euh, se, euh, est concentré sur les grandes villes, sur la cité, et les régions rurales euh, sont détruites même. Et je vais dire quelque chose qui ne sont pas vraiment euh, confortables. La situation est vraiment grave. Nous avons deux ou trois ou quatre générations d'hommes. Et c'est ça. Ça va être fini. Parce que on a une situation où l'agriculture chimique détruite la Terre et l'Homme. Je vais expliquer ça, mais après ça, je vais présenter beaucoup de solutions. Moi, je, je suis devenu optimiste et nous avons tous disponibles beaucoup de solutions, mais ça dépend de notre créativité de notre entrée, de trouver des chemins différents. Et avec ça, c'est vie diversifiée, pas seulement trouver un, un boulot et faire ça pour, euh, pour euh, 30 ou 40 années, la même chose toujours au bureau, mais de faire. Des choses différentes, euh, mais ça c'est aussi pour la production locale, pas seulement pour la nourriture mais aussi des produits que nous utilisons. Ça fait pas du sens que la Chine fait tous les produits pour tout le monde, nous pouvons faire les produits dans la région, j'espère. Et avec, avec tout ça, c'est aussi pour améliorer la terre, formation d'humus, parce que seulement avec l'humus, on va avoir suffisamment de l'eau et de la nourriture. Bon, euh, c'est bon son micro Ok. c'est le regard des régions rurales euh, conventionnelles. Et normalement on a un type d'agriculture qui détruit la terre. Et j'ai développé l'idée de transformer ce type d'agriculture industriel à un type d'agriculture à petite échelle. Avec ça, on peut, on peut avoir beaucoup, euh, beaucoup de travail pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas bon de travailler euh, dans l'agriculture toute la journée. Et avec ça, je propose de faire deux ou trois choses l'agriculture, comme ça, permaculture, euh, petite échelle, diversité. Euh, un deuxième de l'eau, c'est peut-être d'avoir une petite entreprise pour euh, produire euh, des véhicules électriques. Euh, et un troisième, peut-être d'être professeur à la à l'école, parce que ça, c'est pour minimum 150 gens, pour avoir suffisamment de contact social. Les enfants trouvent les enfants au même âge, et avec tout ça, les régions rurales peuvent être très intéressantes pour vivre. Aujourd'hui, normalement, on a très peu de gens, pas d'école, rien, et les gens, ils viennent dans les grands villages. Bon, euh, avec la ville, l'idée c'est d'avoir une région près de la ville, pas près de vraiment euh, dans une région qui est trop éloignée. Euh, l'idée c'est d'avoir une un distance de transport pour les euh, produits pour peut-être une heure, une heure et demie, pas plus. Mais aussi c'est pas l'idée de produire les euh, gens qui euh, euh, travaillent dans la ville. Le, le boulot, ça, c'est sur le euh, nouveau village. Et avec ça, c'est possible de faire un euh, échange des matériaux, des produits, des produits. Et avec ça, la ville euh, bon, est euh, très... Euh, bon, euh, Sécurité avec euh, la, euh, la reproduction de l'eau, production locale pour l'alimentation et tout ça. Bon, la structure, je vais parler un petit peu pourquoi je fais ça. Euh, je vais parler sur le humus, sur la santé et je vais expliquer pourquoi je crois que nous sommes en chemin de génocide. Ville et campagne, quelques aspects. Et sur euh, le, le nouveau village, euh, sur la permaculture bio qui vient de la France, vraiment. Et ville et campagne, c'est se euh, com complétons. Bien, pour euh, quelques mots sur moi-même, euh, j'ai démarré avec une euh, formation. Je suis maçon. Après, j'ai fait euh, génie civil, mais j'ai découvert euh, la profession euh, d'assainissement. et j'ai fait ça. Quand j'ai euh, fini avec mes, mes études et recherches, j'ai trouvé les systèmes qu'on a ne sont pas durables parce que euh, les nutritifs qui nous mangeons ils sont nés dans, dans l'eau usée et les stations d'épuration ne sont pas capables de les récupérer. Un système et j'ai développé beaucoup de systèmes pour la récupération des nutritifs et tout ça. Et avec ça, après l'université, j'ai fait un doctorat dans le domaine de modélisation mathématique, simulation des stations d'épuration. Mais j'ai aussi au même temps démarré de développer des systèmes alternative Durable. Et avec ça, j'ai euh, formé mon, euh, mon propre euh, conseil et j'ai commencé à de, euh, développer des systèmes euh, durables, mais en même temps, j'ai euh, gagné de l'argent avec euh, un logiciel sur la simulation des. Station de décoration, boîte TV, choses comme ça, et ça a été très euh, un succès. Et avec ça, j'ai pu développer des euh, systèmes euh, innovateurs. Et après ça, j'ai euh, trouvé la euh, possibilité d'être directeur d'un institut de recherche à l'université de technologie à Hambourg, et ça c'est très confortable, nous sommes environ euh, 25 personnes et avec cette équipe nous pouvons euh, développer euh, beaucoup de choses et nous travaillons dans les domaines système sanitaire orienté euh, ressources mais aussi développement, développement rural et restauration contre l'érosion. Et nous avons une équipe pour le euh, management des bioressources Pour les systèmes euh, euh, d'économie <coughs> alternatif, nous, <coughs> vois, nous avons développé des systèmes high-tech, comme ça, basés sur euh, les système des euh, membranes et on peut faire les systèmes euh, pour récupération de l'eau et des nutritifs, même dans la cité. Et ça c'est disponible. Normalement on a les, les, les grands euh, systèmes d'assainissement. C'est difficile de faire quelque chose d'autre parce que les systèmes ils sont là et de, de, de faire quelque chose d'autre ça, ça, ça prend beaucoup de temps mais c'est plus facile au niveau local avec les systèmes très simples et avec ça j'ai euh, heureux de trouver des systèmes des euh, cultures historiques à l'Amazonie Amazon, Là, on a trouvé des terres formidables, des terres noires. C'est Terra Preta, Terre noire. Et on a trouvé que ces terres sont faites par les hommes de ce temps-là. Ce sont les, euh, les terres les plus fertiles de tout le monde. Même 500 années après, les gens-là euh, ont été détruits euh, et euh, on a trouvé que ça, ce sont les euh, déchets biologiques compostés mais aussi les excréments, les eaux et toutes les choses comme ça et on a ajouté poudre de charbon charbon de bois poudré et avec ça on a une possibilité de faire un système euh, sanitaire et peut-être euh, à ce temps-là ça était avec des euh, cuves comme ça avec la ferment, fermentation lactique avec ça ça ne peut pas et nous avons trouvé une solution, un peu différente, mais avec la même idée. Et c'est ça, sanitaire à base de thérapeute. Et on peut faire un bon compostage avec ça. Produire du humus avec les toilettes. Le charbon de bois peut-être produite avec les cuisinières de gaz de bois. Nous faisons euh, un projet à Côte d'Ivoire, non pas Côte d'Ivoire, à, à Burkina Faso et euh, c'est très économique et on, on produit beaucoup de euh, euh, carbone de, de bois et on peut ajouter ça à la compost et on, on peut produire l'électricité avec ça aussi. Ce sont les, tous les éléments pour un village. Bon, l'humus, c'est la base de tout. Personne peut vivre sans humus. Ça, c'est la situation dans beaucoup de régions dans le monde, dans tout le monde. Euh, L'érosion, c'est la terre qui est euh, perdue par les eaux pluviales. Et avec ça, la productivité est perdue. Et même entre... 1950 et 1990 et euh, en j'ai habité à Bruxelles, j'aime le nom, bon, l'homme a dégradé fortement ou même détruit un tiers de toute la terre fertile de toute notre planète et ça c'est une catastrophe. La, la situation c'est mauvais et mauvais et mauvais et il faut euh, agir sur ça. Avec ça, on a la situation que les gens dans les pays africains, par exemple, ils ils n'ont pas de terre productive et on a des migrantes et ça c'est, on a des, des chiffres euh, étonnants sur euh, migration à, à caractère environnemental, nous avons euh, recherché les, les études qui sont publiées et les chiffres sont entre euh, 25 millions jusqu'au 1 milliard de migrants. Là, euh, probablement, ça va être euh, 200 millions, euh, 200 millions, 200 millions. Et ça marche pas. Ça marche pas. Nous avons des problèmes maintenant. On trouve des solutions, oui, mais comme on a 200 millions d'autres qui viennent à l'Europe, ça ne marche pas. Et avec ça, c'est nécessaire de, de parler au, niveau, au, au même niveau. Je travaille avec les gens de, de, des pays africains depuis longtemps. Et comme on parle au même niveau, il faut dire, vous détruisez votre terre et après, vous venez à l'Europe et dit, oh, aidez-moi. Ça fait pas du sens. Mais nous faisons la même chose. Notre terre sont détruite ou en train d'être détruite par l'agriculture industrielle c'est la même chose ça, ça prend du temps mais c'est la même chose et avec ça c'est euh, ça fait beaucoup de euh, sens de enverser l'érosion et c'est facile c'est étonnant c'est vraiment facile mais il faut avoir beaucoup de gens beaucoup de poissons et ça c'est beaucoup de l'eau au même temps. Bien, euh, un autre chose, Les, euh, la politique euh, regarde beaucoup le changement de climat sur la Terre. Et le gaz principal, à effet de serre, c'est bien sûr le vapeur de l'eau. C'est très très clair. Donc les climat stable est dépendant de sols riches en humus et leur couverture végétale. Avec ça, on a humus, formation des nuages et vapeur d'eau. Et les nuages, vapeur d'eau, ça fait un climat stable. Le gaz carbonique augmente régulièrement environ euh, 800 ans après un réchauffement du planète. Et ça s'est passé euh, dizaines de, de fois. C'est toujours environ euh, 800 années. Mais on a embêté ça et ça c'est fou. Beaucoup de gens euh, réalisent ça et on a fait euh, quelque chose euh, qui sont bon avec un argu argument qui n'a pas une base scientifique. Alors un sol riche en humus retient l'eau et régénère la nappe phréatique. Moi, je, je travaille avec l'eau et on va avoir assez d'eau avec un cerf à bon santé. Avec érosion, pas d'eau. <rire> Au même temps, un sol riche en humus évite sécheresse et inondation. Au-delà de 6 à 7% de humus, le système euh, devient stable euh, et auto-alimente. Euh, Parce que avec beaucoup de humus, on a beaucoup plus de matière, matière euh, organique qui est produite. Et bien sûr, les aliments pour nous, mais en même temps, suffisamment d'aliments pour l'humus. L'humus, c'est nécessaire de le nourrir. Et on oublie ça très souvent. Bon, quelques euh, projets. Ça c'est un projet de restauration à très très grande échelle. Euh, le plateau Loss, c'est la même euh, surface que la France. Et une partie de ça, comme la Belgique, a été euh, restaurée. La prochaine photo est à la, à la même place, <coughs> dix ans après. Et c'est comme ça. On peut faire ça. C'est la même temps de, euh, de l'année. Et avec ça, les gens, ils ont travaillé, on a suffisamment de manger et on n'a pas la migration. Au contraire, la migration se reverse, reverse. Et nous faisons un projet à Éthiopie et euh, là, nous faisons des, des fossés pour euh, récupérer l'eau. Dans une région érodée, l'eau pluviale revient euh, comme ça. La terre est euh, perdue et on a des, des indonations Après les pluies, on n'a pas de l'eau dans la région parce que c'est tout passé. Et avec euh, les fossés comme ça, on peut euh, mettre l'eau dans la terre. Et ça forme la nappe phréatique et toute la journée, ce sont euh, 350 000 litres d'eau par jour, par jour euh, sur euh, 4 hectares. C'est notre région modèle pour le moment. Et avec ça, la région, là, se euh, euh, place-là, c'est vert. Et au moment, nous avons 4 gens là. Euh, qui plante avec des arbres mangeables comme moringa. Avec, vous connaissez le moringa C'est un un, un un arbre incroyable. Les feuilles sont mangeables comme le spinat ou, euh, comme, les hein? comme les épinards. Comme les épinards. Et euh, on, on peut produire un, un huile de, de qualité supérieure et des autres arbres qui, nourrissent, qui peuvent nourrir les gens. Une autre raison d'érosion, c'est euh, les animaux, trop d'animaux sur, sur la terre et la terre est détruite. Mais, avec les, les animaux, même avec plus d'animaux, on peut, on peut produire plus, c'est le système de euh, pâturage par pâtis, et ce sont les parties petites pour les euh, animaux pour un jour peut-être et le dernier jour c'est un autre pâtis. et avec ça les excréments ils, ils, ils sont euh, travaillés dans la terre avec euh, les pieds, et euh, on peut produire humus à grande échelle. Et on peut avoir trois fois le nombre des animaux. C'est étonnant. Les solutions à, sont là, mais on, on peut faire beaucoup plus pour euh, faire ça. Dans toutes les pays. Nous, nous avons des expériments à, à l'Université de Kiel avec ça, ce système-là. Ça marche très bien. Bon, un sol riche en humus produit plus et, meilleur, euh, et de meilleure qualité. Et aussi, tous les oligo-éléments sont dedans comme on, comme on a un, un bon humus. On peut ajouter farine de roche volcanique pour tous les euh, 80 euh, aliment, éléments nécessaires. Bon, euh, c'est clair Jusqu'ici Maintenant, quelque chose euh, pas si agréable. Les fermes industrielles agrochimiques. Là, on a le, le paysan qui applique les fongicides. Les fongicides sont les euh, les chimiques qui sont anti-mucosiques, anti, euh, mucosiques, anti, anti -mucosiques parce que les monocultures attrapent euh, les, euh, les les, les mucos et on, on, on, on met les fongicides avec ça la plante ne développe pas de salvestroide c'est une substance dont la plante et la plante défend contre le euh, euh, mucos euh, l'homme à des euh, cellulaires de can cancer, toujours, c'est normal. Mais la nature a donné quelque chose pour mettre le cancer à euh, bas, pour détruire ces cellules. Et avec ça, on a besoin des salvestroles pour ne pas euh, attraper le cancer. Et l'utilisation euh, des fongicides et le cancer, c'est parallèle. Bon, un autre chose, euh, les, les importants euh, champignons du sol sont détruits. La mycorhize. Vous prenez euh, les mycorhizes? C'est le système des plantes, des, des, euh, des euh, racines qui travaillent avec euh, la mycorhize et il peut être très très effi efficace avec ça. Bon. Glyphosate. Ça, c'est quelque chose, c'est. Euh, Très très euh, applique, euh, app, appliqué beaucoup dans tout le monde. C'est un herbicide global, euh, aussi nommé euh, Roundup, mais aussi des autres euh, euh, préparations. C'est un gelatoire. Ça veut dire que ces substances-là, attrape les métaux et dans la terre nous avons des métaux très importants par exemple le, le zinc comme on a suffisamment de zinc dans la nourriture dans euh, le corps on a un système immunitaire impeccable on a le glyphosate le zinc est attrapé dans la terre, la plante ne prend pas plus zinc ou beaucoup moins, et la nourriture nous fait euh, malade. Une nourriture comme ça. Euh, bon, euh, aussi, on a, on a des euh, problèmes avec. Euh, notre microbiome dans l'intestin et tout ça bon euh, ce sont seulement deux exemples mais on a beaucoup plus de, plus de choses qui sont euh, terribles et avec ça c'est clair que ça fait partie d'un génocide. Les docteurs qui travaillent sur ce sujet, ils disent deux, trois, quatre générations d'hommes, et c'est ça. Parce que, aussi, la fertilité d'hommes, ça a disparu. C'est beaucoup plus difficile pour les gens d'avoir des enfants je et avec ça on a aussi des autres choses euh, je ne veux pas faire trop de détails mais aussi on, on a beaucoup de problèmes avec l'aluminium euh, pour, pourquoi un génocide Peut-être c'est seulement pour ramasser des millions. Peut-être c'est seulement ça. Et même le ex président des États-Unis Eisenhower, il a dit en 1962, le complexe militaro-industriel est devenu trop puissant et menace. La démocratie. Et ça a été en 1962. Ce n'est pas euh, loin aujourd'hui. Au contraire. Et ça, c'est un, une guerre. Et on a euh, tué beaucoup de docteurs qui travaillent avec euh, médecine holistique. Clive il est le euh, numéro 84 qui a été tué dans une année et demie et ça veut dire que nous avons des, euh, bon, des forces dans, dans l'industrie qui n'acceptent pas la concurrence. Bon, euh, ici, un, euh, bon, un, un, un, quelque chose de romain Roland. Euh, quand j'étais jeune, j'ai lu le Jean Christophe. Euh, vous connaissez ce livre? Prix Nobel littérature euh, 1915. La plupart des hommes meurent à 20 ou 30 ans. Le reste de leur vie, ils le passent à se songer. Et ça c'est quelque chose qu'on peut observer peut-être. Peut-être que ça c'est aussi une explication pourquoi les choses vont dans la... Euh, direction euh, destructive. Bon, euh, pour la protection personnelle et de leur environnement, c'est clair d'acheter les aliments bio, aussi des vêtements bio, C'est comme ça, ça existe, <rire> et, suffisamment, aussi du chanvre, et euh, avec ça, on a aussi le salvestrol, hein? on, on peut être à bonne santé. Mais c'est aussi absolu absolument nécessaire de détox. Parce que normalement, dans notre environnement, nous avons euh, des, euh, de la mercure et on peut euh, détox avec les algues chlorella ça va très bien c'est quelque chose de nécessaire euh, aujourd'hui on a beaucoup euh, d'aluminium dans les zones c'est comme ça les chiffres sont, sont comme ça et pour être, euh, pour, euh, pour contre euh, ce développement, on peut euh, voir les infusions basse de prêle, prêle c'est connu C'est euh, hein? riche en silicium, mais il faut le courir pour une heure. Et ça, c'est un, un, un, une bonne euh, chose, mais aussi les autres choses de silicium. Bien sûr aussi, l'attitude euh, mentale c'est euh, de créer une vision positive, de travailler sur un futur positif. La situation est beaucoup plus grave que nous pensons normalement, mais en même temps, les solutions sont abondantes. On a beaucoup de possibilités. Ok, euh, quelque chose pour nous tous. Alzheimer, c'est un problème incroyable. Dans les États-Unis, c'est un tiers des, des gens de 65 ont l'Alzheimer. Et les États-Unis, dix ans après, c'est l'Europe. Regardez ça. Et ça, c'est un livre qui a euh, ramassé toute la recherche mondiale sur ce sujet. Et c'est bien possible de l'éviter. Ce pas nécessaire d'avoir Alzheimer, mais il faut agir assez tôt. Le livre est disponible en, en français et ce n'est pas seulement votre responsabilité, c'est la responsabilité pour n'être pas incapa, incapable de euh, prendre soin à soi-même. Et avec ça, c'est vraiment euh, nécessaire. Et ce livre, c'est vraiment basé sur très, très bonne recherche. Et on n'a pas beaucoup de livres comme ça. Bon, et une autre chose, euh, c'est le paradoxe des plantes, parce que des plantes produisent les euh, poisons pour répeller... Des, des insectes, ou des animaux, parce qu'ils ne veulent pas être mangés, et il peut produire, euh, poison, ils peuvent produire les poisons qu'ils sont euh, nommés lectines, c'est pas très, très connu, mais vous connaissez les, le gluten, le gluten c'est discuté beaucoup, c'est un des lectines, mais pas un des vraiment dangereux. C'est assez dangereux, mais on a des autres. Et ce livre-là, ça va être disponible en français euh, dès mai, dans cette année. Et avec ça, c'est nécessaire d'avoir des nouvelles cultures, des fermes, permaculture, avoir des arbres à manger comme la marronne et les autres euh, plantes. Ok, c'est ça sur les choses euh, négatives. Euh, mais des aspects de ville et campagne. Vivre en cash dans les cité un euh, poème sur ça de 1903, de Rilke. Je ne peux pas lire ça en, en français, peut que fois faire ça. Les grandes villes ne pensent qu'à elles-mêmes et entraînent tout dans leur des dévorante. Elles brisent la vie des bêtes comme du bois, comme du bois mort, et consument des peuples entiers dans leur tourment. Et les hommes asservis à une fausse science s'égarent, ayant perdu le rythme de la vie, et parce qu'ils vont plus vite vers des bruits aussi vains, ils appellent progrès leur traînée de limaces. Et ils font parade de leur impudeur comme des filles, et s'étourdissent au bruit du métal et du verre. Ils vont sans cesse obsédés d'un mirage qui les pousse hors d'eux-mêmes. L'or règne en tyran et use toute leur force. Et ce n'est que sous le fouet de l'alcool et des autres poisons qu'ils persistent dans leur agitation stérile. Je continue Merci bien. Rulke <rire> a euh, regardé la vie à ce temps-là et il a observé des choses qui sont vraiment visibles aujourd'hui. <rire> Et euh, normalement, ça c'est un... Euh, Böckes, il a écrit en allemand, mais en français, c'est trop difficile pour moi. Mais, mais ça, c'est vraiment quelque chose de euh, <rire> fort. Bon. La, la ville a 100% de dépendance Des, de la nourriture, nu d'eau, de... L'électricité, de l'eau, pour tout. Avec un blackout, toute la cité est détruite de, en, en très très court temps. Euh, nous avons des problèmes avec euh, un exode rural aussi en France. J'ai des autres euh, cartes de l'Allemagne et la même chose, on a dedans, euh, beaucoup pays de tout le monde. Et euh, ça ne va pas. La ville n'a pas une bonne future sans les régions rurales vivantes. Et avec ça, on peut réfléchir à la à le nouveau village c'est pas nouveau au même temps de Rilford, euh, Sir Howard a écrit Garden Cities of Tomorrow et c'est la même idée de produire les euh, <coughs> villages nouveaux qui produisent localement pour moi c'est comme ça Peut-être, mais beaucoup de possibilités, c'est seulement un des beaucoup de euh, possibilités. Et le groupement d'entrepreneurs ruraux, ça commence avec euh, peut-être 100 mini-fermes qui produisent pour eux-mêmes, mais aussi pour la ville. Pour le marché. Et aussi, on peut produire des, des choses euh, dans tous les domaines de vie. Peut-être pas des avions, ça fait pas du sens. Mais les petit, petits véhicules électriques, équipements de la ferme électrique, choses comme ça. On a beaucoup des. Opportunité. Et euh, pour moi, c'est au moins 150 gens, comme on a personne d'autre. Parce que autrefois, c'est c'est pas assez intéressant pas assez de voisins. On peut, on peut un, un, un terre d'agriculture et faire quelque chose comme ça. Ici, on a beaucoup euh, plus de production. On a une diversité de nourriture et aussi l'espace pour les insectes, pour euh, les, les oiseaux. Parce que les insectes, les oiseaux, ils disparaissent au moment. Ça, c'est incroyable. Mais c'est nous qui sommes les prochaines, comme nous ne change pas le chemin. Bon, euh, j'ai cherché beaucoup d'opportunités de petite entreprise locale. Et dans mon livre, c'est au moment seulement en, en allemand, euh, j'ai 25 pages sur des différentes opportunités pour euh, production locale. Beaucoup, beaucoup d'opportunités on peut aussi comparer avec les, les exploitations à grande surface. Un exemple c'est culture de chambre pour textile. C'est pas possible à très petite échelle. Il faut avoir euh, 5000 hectares pour euh, rentabiliser, rentabiliser le parc de machines pour produire le textile et l'huile euh, de chanvre, et tout ça. Et un autre euh, exemple, c'est la culture de la châtaigne. On peut faire une farine sans lectine, du bois, on a du pâturage, on a du miel et de beauté. et une place pour les oiseaux aussi et on a la même productivité comme euh, champ de euh, Weizen, de, de, blé. de blé. La même productivité, mais aussi, bois, euh, pâture, et, et tout ça. Et la France a une un grande euh, production à la Corse, et ça, c'est un, un, un formidable exemple. Et aujourd'hui, on a des autres Type de, des arbres qui sont beaucoup plus euh, efficaces et stables. Pour la production locale, euh, on a un euh, groupement à les États-Unis, euh, c'est Open Source Ecology. Et là, on a développé 50 euh, plans détailler comment on peut produire avec un, un, un atelier conventionnel des choses euh, bon, pour, pour presque tous, même un petit tracteur, pour moi, électrique, oui. Euh, pour notre recherche, nous faisons un... Euh, euh, un cerf euh, pour produire les œufs de canard ou de poule avec des plantes flottantes euh, comme les lentilles d'eau ou la sola ça produit beaucoup beaucoup et avec ça les œufs sont très très riches de DHA c'est DHA aussi en français c'est euh, oméga 3, oui. oméga 3. Et oméga-3, 1 oméga-3 c'est DHA et ça c'est important pour le développement euh, du cerveau et euh, ça n'existe pas euh, végétarienne, euh, et avec ça c'est possible et on, on peut améliorer euh, la nourriture. Euh, bon, groupement d'entrepreneurs ou oh, euh, création de valeur par un coût de la vie peu élevé. Euh, C'est mieux de n'être pas dépendant de beaucoup d'argent, de mais de vivre bon avec moins de l'argent. Et avec ça, on peut euh, avoir euh, son propre, propre maison, peut-être euh, démarrer avec un petit pour euh, être euh, à Cuba, Et euh, on peut faire des maisons petites. La serre, c'est peut-être un enlargissement du lieu de vie. Ça c'est à la suite, à janvier, ça va très bien, au dehors, ça fait trop, très très froid, mais là dedans c'est agréable. Des maisons modulaires, l'air, démarrer avec une petite maison, comme on a des enfants, construire une autre. Pour... Petite faux ici, mais ok de euh, côté à côté et comme les, les enfants sont euh, partis, on peut euh, demander les, les parents ou des amis et c'est séparé, c'est pas la même maison, c'est beaucoup plus agréable pour les gens. Le budget pour un tel village c'est environ euh, 10 à 25 millions d'euros et ça correspond à 50 à 200 000 euros par euh, mini ferme et c'est pas vraiment euh, beaucoup. Bon, quelques mots sur la euh, permaculture bio-intensive, ça va être euh, 5 minutes, dix minutes. Qui, qui a... Qui, qui travaille un jardin? Personne? Ah. <rire> Très peu de gens? C'est agréable de faire ça. <rire> bon, de ça à ça, et ça, c'est l'empreinte positive. Nous dire toujours que l'homme est si terrible, il détruit tous. Oui et tous, mais c'est aussi possible de créer un environnement <coughs> formidable, productif, et de vivre de ça, et dedans. Et avec ça, on a besoin de méthodes d'agriculture très efficaces. Euh, et avec Pommeres a développé un système à la norge avec euh, une nourriture très riche pour le humus. Et il produit 18 kg d'oignons par mètre, euh, mètre carré. Normalement, dans cette région, c'est 3. Et c'est seulement un, un exemple. Et un, un projet formidable c'est la ferme du Bec et l'homme à la Normandie. Vous avez entendu de ça Non C'est incroyable Vous avez vu le, le film Tomorrow Demain C'est là-dedans, là la ferme de ce film. Et euh, ils ont euh, créé un, un vrai paradis. Mais un paradis très très euh, efficace. Euh, bon, très très économique aussi, et euh, l'INRA, l'Institut euh, National de Recherche Agronomique de, France, de la France, euh, a fait une euh, recherche scientifique, là, quatre ans, et on a observé un parcelle de 1000 mètres carrés. C'est très petit dans la campagne. 0,1 hectare. Et là, on a observé combien de travail, de coûts, de semelles, choses comme ça, et la production et le prix de la production. Et on a trouvé qu'on a gagné 35 à 50 000 euros sur 1000 mètres carrés par an. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais, c'est nécessaire de travailler euh, sur ça, en pleine. Dans le modèle que je propose, c'est trois personnes qui, euh, qui faisons un tiers. Euh, travail parce que c'est plus agréable de travailler toute la journée dans le jardin, je n'aime pas c'est trop, c'est pas bon pour le dos <rire> bon ça c'est un euh, exemple extraordinaire mais aussi les autres font ça et ici Curtis Stone euh, il fait aussi environ cinquante euh, mille euros sur 1000 mètres carrés euh, en Canada, Québec et euh, un autre exemple la même chose là et un livre pour ça c'est écrit par euh, Jean-Martin Fortier Québec, et il a euh, créé une mini-ferme. Il travaille avec quatre personnes en, sur euh, 6000 mètres carrés carré. et ça marche très très bien. Tout, tous les quatre ont gagné leur, euh, leur vie. Ils ont trois mois euh, de vacances toute l'année et ils produisent pour la ville et pour eux-mêmes et ils ont le chant des oiseaux à place de bruit de machines. Bon, euh, pour finir, euh, la ville et les nouveaux villages peuvent ensemble. Un bonne nourriture, sécurer l'eau à longtemps, les nutritifs de la ville peuvent être produire du mus et tout ça. À la campagne, pour la liberté, parce que seulement Comment en fait la production locale on est vraiment libre et production locale à la place de contrôle global il y a beaucoup de possibilités pour les personnes aimant le défi c'est nécessaire aussi euh, on a différents groupements euh, euh, comme les euh, Ecovillage Network, euh, la permaculture, et des autres groupements. Je ne sais pas les mots en français très bien, mais, mais on a des mouvements en France. Euh, actuellement, en France, beaucoup de gens font des choses comme ça. Ils, ils démarrent les euh, petites fermes. Mais c'est mieux de, de faire ça avec peut-être 150 personnes, parce que ça c'est plus stable. Avec ça, plus intéressant. Euh, bon, voisinage plutôt que communauté étroite. Euh, stimulation de développement, de développement personnel. Parce qu'avec tous les blocages que nous avons nous-mêmes, c'est difficile d'avoir euh, comptant d'avoir... Euh, sa propre vie et avec les voisins. Bon, euh, conclusion. J'ai expliqué mon chemin de l'eau à la terre. Ça fait beaucoup de sens. Euh, le mus, la base de tout, la santé, c'est nécessaire d'arrêter le génocide. Ville et campagne, la campagne a beaucoup d'opportunités dans la ville, on est dépendant d'un travail, d'une entreprise. La, le, le, le nouveau village, on peut faire la conversion de la, sur l'urbanisation. Permaculture bio-intensive, on peut produire beaucoup sur petites surface, Et finalement, ville et campagne se font de temps. Et avec ça, merci beaucoup pour avoir réfléchi avec moi. Merci.